Estamos en Medellín, en la Conferencia Internacional de Ciencias Sociales de Claxo, con la profesora Jodán m de Líbano, que vino a explicar una ponencia que tiene que ver con las cuestiones identitarias, con el laicismo, le vamos a preguntar exactamente sobre eso, y vamos a hacer una cosa, vamos a empezar por el final de su ponencia. No va o ni va a comenzar por el final. Percepción, la primera la démocratie, la laïcité, la justice demeurent en chantier, en construction permanente et en destruction massive au Moyen-Orient. Pourquoi À l'instruction massive au Moyen-Orient. Pourquoi Ça demeure difficile. Votre demande. Oui, ça oui. demeure difficile parce que la laïcité en tant que système, en tant que régime, en tant que stratégie politique pour un pays, pour une nation, pour vivre, en respectant toutes les familles spirituelles dans un pays, et religion mise à part, état à part, c'est une séparation, elle est mal euh, assimilée, très mal assimilée dans, des, dans les pays du Moyen-Orient, parce que la religion a une force, une forte, un, un impact très fort sur la euh, conception de la vie dans la cité. La laïcité demeure un parent peu pauvre. Peut-être une élite peut parler de laïcité, de constitution civile, de démocratie au cœur de la cité, d'égalité, d'égalité entre les citoyens, qu'ils appartiennent à n'importe quelle religion, tant qu'ils sont fils d'une même terre, d'une même nation, ils sont des citoyens égaux. Or, cette conception, du mal, trouve du mal à se faire accepter. Il y a déjà plus d'un demi-siècle que nous sommes des États souverains dans le Moyen-Orient et nous ne sommes pas parvenus à asseoir une politique démocratique dans aucun de nos pays. Le Liban est encore un peu exceptionnel parce que les communautés religieuses vivent ensemble depuis, depuis plus de 15 et de 16 siècles. C'est un peu moins euh, difficile qu'ailleurs, mais, mais, mais même s'il est moins difficile, on n'a pas atteint encore une, une forme euh, politique euh, laïque où l'on se comprend en citoyen et on se sent égal et égaux en citoyen. Voilà. Le nationalisme arabe, arabe mm. on était laïque ou non Certainement. Le nationalisme arabe ouais. des années... 50, 60 euh, du siècle de dernier, c'était certainement le résultat de tous les mouvements arabes et démocratiques qui ont tous échoué avec la chute de 1967, tous ont trouvé leur échec. Et c'est comme ça que la deuxième moitié du XXe siècle, principalement à partir des années 80, à cette date, nous avons une montée fracassante de la religion. Et pas seulement de la religion, du fondamentalisme. Et c'est tous les jours qu'il y, qu y a une terreur qui empêche les gens de raisonner. Et de s'accepter, de se tolérer. Je ne veux pas dire que tout, tout, tous les musulmans ne sont pas bons, tous les chrétiens. Tout le monde est bon. C'est les systèmes hystériques qui ne sont pas bons. Hystériques Hystériques. Pourquoi hystériques parce que ça ne résonne pas, ça ne réfléchit pas à partir de la dignité humaine, ça ne réfléchit pas à partir de l'égalité entre êtres humains. On ne comprend pas le dessin de Dieu, dessin, c'est-à-dire D-E-S-E-I-N, -S le, le plan de Dieu qui a parlé en message pluriel. Alors pourquoi vous voulez que nous soyons tous homogènes Quelle est la racine du fondamentalisme ou de développement de fondamentalisme Je pense que, je ne sais pas si on a le temps de parler de racines, mais je peux parler d'une chose qui devient une chose invariante, c'est-à-dire une chose euh, qui ne change pas. Tous les 15, 20, 25 années, elle ressurgit. J'appellerais ça un invariant. Il y en a quelque chose qui ne change pas. à chaque tournant décisif de l'histoire, du Moyen-Orient, nous avons une montée fracassante du fondamentalisme, un retour aux sources, de nouveau un modèle religieux théocratique à imposer. Je crois que cet invariant remonte à la surface tous les 25-30 ans pour faire, du bruit, pour faire du bruit. Je pense aussi que par ailleurs, tout le monde fort, puissant, tout le monde euh, qu'on appelle l'Occident, mais qui est fort et puissant et qui a beaucoup de, de possibilités en main, il aurait dû, dans son ingérence, dans les pays du Moyen-Orient, ne pas laisser de place euh, au fondamentalisme, mais donner de place aux gens qui ont fait le véritable printemps arabe, c'est-à-dire ceux qui ont brandi la croix et le Coran ensemble pour la liberté de l'être humain. Or l'ingérence occidentale n'a pas, pas permis au printemps arabe d'arriver. Et puisque euh, tout ce que nous voyons maintenant, aujourd'hui j'ai lu que dans mon pays, dans la banlieue sud de Beyrouth, il y a eu deux explosions, 45 morts, 200 victimes. Est-ce que nous n'avons pas le droit de vivre comme les gens euh, honnêtes, est-ce que nous n'avons pas le droit Faut-il toujours que nous soyons un territoire pour le feu et la, euh, et la flamme On peut devenir quand même des pays souverains capables de se gérer avec des constitutions civiles, avec un respect de la dignité de l'homme. Nous devons le faire. Et j'ai beaucoup appris aujourd'hui, pendant cette semaine que j'étais là, le problème du savoir-vivre est un problème euh, qui n'est pas seulement au Moyen-Orient. C'est un problème aussi que vivent d'autres nations dans le continent euh, latino-américain. Il y a aussi un, un petit mal dans le vivre et le, et le vivre ensemble. Mais les rationnels, les sages, les gens comme, qui, qui ont fait le Claxo pour la promotion des sciences sociales, un peu partout sur la planète. Moi, je pense qu'avec ce groupe de gens, on peut, arriver, on peut arriver à trouver un langage commun et former une résistance culturelle, transnationale, transfrontalière, qui permet à tout un chacun de s'exprimer. Voilà. Je pense que nous avons besoin de grands réseaux comme Klaxo. Nous avons besoin de grands réseaux, de très grands. Dans votre cri. Le point 2 explique que les esprits éclairés sont discrédités d'une part dans leur nation et parce qu'ils ont compris par ailleurs que le jeu cynique de l'Occident qui a toujours favorisé le mouvement fondamentaliste avant de les dénoncer comme axe de mal. Je vais vous dire, qu'est-ce que j'explique par ça Les personnes euh, de conscience droite dans toutes les nations du Moyen-Orient. À quelle religion qu'ils appartiennent Ça ne veut pas dire que ceux-ci ont une conscience droite et les autres non. non. C'est plein de gens à conscience, à conscience droite et de, toutes les, et de toutes les communautés du tissu social euh, Moyen-Oriental. Mais ces gens, ils ont été discrédités. Ils n'ont jamais eu le devant de la scène. Ils ont compris qu'il y a un jeu amer, un jeu cynique de la part de la politique occidentale que d'aider euh, des mouvements fondamentalistes à s'amplifier et ils ne peuvent pas le cacher au lieu de laisser la raison avancer, arriver et primer dans ces, dans ces nations. Donc c'est pour cela qu'il y a une, un petit... Pas un petit, il y a une grande déception, une très grande déception chez les gens de conscience droite, chez ceux qui savent dialoguer, chez ceux qui savent se rencontrer pour former ensemble des nations qui, qui se respectent les unes et qui se font respecter. Parce que vous ne vous faites pas respecter, c'est très simple. Vous ne vous faites pas respecter. Dites-moi, qui par exemple irait prendre une nationalité dans tel ou tel autre pays du Moyen-Orient mais tous, les, mais tous les gens du Moyen-Orient, en raison de leur, euh, de leur situation désastreuse, c'est par exode massif, n'est-ce pas, qu'ils viennent prendre n'importe où une identité et une nationalité. Bon, ça vous discrédite ou pas Ce pas à cause de, de, cette, euh, de cette invasion religieuse qui n'a aucun sens, qui est obsolète. Est-ce que Dieu l'a voulu vraiment est-ce que Dieu l'a voulu vraiment? Ben, ben, je ne pense pas. Cet cynisme, excusez-moi, cet cynisme euh, a-t-il quelques liaisons avec les cycles historiques de 25 ans, 30 ans? C'est sûr. Quelques, les cycles précédents ont donné à des communautés la possibilité d'avancer. Maintenant, le cycle qui vient, on donne à d'autres, mais avec une différence que c'est la première fois, on donnait à des personnes peut-être qui, qui étaient, euh, disons, euh, des agents pour telle ou telle autre politique occidentale, mais pas pour autant fondamentalistes, terroristes. Maintenant, c'est différent. On donne euh, l'accès à des, à des hordes humaines euh, venues de n'importe où, euh, servir... Euh, une cause euh, qui, qui ne ressemble même pas aux causes euh, religieuses euh, cruelles euh, du temps médiéval. Ça ne ressemble pas. Il n'y a, a même pas à comparer. On parle depuis des années, depuis 900 années, on parle de croisades. S'il n'y a pas dans l'histoire des croisades des massacres comme ce qu'on est en train de voir maintenant, il n'y a pas. Il n'y a pas eu comme ça. Je, nous connaissons notre histoire, nous connaissons euh, ce qu'on a vécu. Il y a eu des empires musulmans qui ont gouverné, ils n'ont jamais fait ce qui se passe maintenant. Jamais. Jamais. Au contraire. Souvent les empires musulmans arabes ont essayé de, de mettre euh, la, le, le, le, le principe de tolérance avant tout autre principe. Au moins ce sont des régimes qui ont respecté les préceptes de, de leur charia. Ils ont traité les gens du livre comme euh, les préceptes de la charia le disent. Là, on n'a plus de préceptes avec les gens qui arrivent maintenant. Et ce n'est pas un danger pour les communautés non musulmanes, c'est un danger pour les musulmans comme, les, comme pour les non musulmans, c'est un, un danger. On peut tuer toute personne qui ne pense pas comme nous. Et ça, c'est grave. On peut s'attaquer à toute personne qui ne pense pas comme nous. Vous voyez, si vous prenez maintenant les exodes massifs, pourquoi on les facilite Pourquoi Pourquoi La Syrie qui est un pays voisin, il, a, il, a, il, a, il fait 17 fois le Liban en superficie. Il y a des endroits où la guerre n'existe pas. On peut mettre les gens dans des, dans des endroits où la guerre n'a pas eu lieu. Ce n'est pas toute la Syrie qui brûle. Pourquoi on ne met pas ces gens, ces milliers et milliers de Syriens dans des endroits en Syrie qui n'ont pas de problème Pourquoi on ne les met pas comme ça parce qu'on veut laisser la place à Isis et à ses ramifications. Donc on fait des déplacements planifiés. Ça ne devrait pas l'être. Nous avons droit à notre terre, à notre patrie, à notre nation, à nos racines, à nos origines. Et nous avons droit à un, à un État et à un gouvernement qui nous respecte et que nous respectons. Ça fait depuis 1945, quand nous sommes, pour la majorité des pays du Moyen-Orient, soi-disant des États-nations souverains et indépendants, et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu une dizaine d'années hein, sans, euh, sans ébranlement. Nous n'avons pas eu. Ça s'ébranle tout le temps. Et la petite culture euh, de, de savoir être et de savoir être avec, elle perd. Elle perd sa place. Quand les gens sont euh, euh, sont euh, menacés dans leur être, qu'est-ce qu'ils font Ils vont se défendre. Voilà. Qu'est-ce que vous imaginez qui va rester, qui va rester de le phénomène de déplacement au futur J'espère que non, parce que les Syriens ont droit à leur pays, les Irakiens ont droit à leur pays. Les Palestiniens ont droit à leur pays, les Libanais ont droit à leur pays. Pourquoi vous voulez que tout le monde nous, nous, nous, nous chasse de nos terres La vie est chère, mais, la, mais le pays est cher. Moi, j'ai vécu un peu, euh, euh, j'ai tourné un peu dans mes missions à l'étranger et j'ai vis, visité des pays ou des communautés libanaises, comme chez vous en Argentine, comme ici en Colombie, comme au Chili, comme au Brésil. Il y a la deuxième génération parle encore de sa terre natale ouais. et même la et même la troisième elle ouais. parle de sa terre natale donc vous ne pouvez pas arracher à quelqu'un euh, son origine ses racines parce que si vous le si vous arrachez à ce quelqu'un il est déraciné partout et nous n'avons au contraire s'il y a à nous à aider ces populations du Moyen-Orient il ne faudrait pas les aider à, à, à sortir de leur pays, il faut les aider à rester dans leur pays. À rester dans leur pays. Et à comprendre qu'on peut souffrir dans son pays, mais qu'on peut aussi voir l'espoir venir. On peut voir l'espoir venir. Les, les déplacements ne font que du malheur aux gens. Vraiment, c'est des déplacements forcés. La seule chose que le Moyen-Orient a besoin maintenant, c'est de détruire tous les concepts qui n'ont plus de sens, tous les concepts, et de trouver d'autres, de trouver d'autres, de tisser d'autres concepts. Concept de vivre au lieu de concept de martyr, concept d'être ensemble au lieu de faire des ghettos, concept que Dieu est pour tout le monde, il n'est pas une propriété pour toi et non pas pour moi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut changer le monde et moi je pense que les universités, les centres de recherche, les grands réseaux comme je suis en train de voir depuis lundi que je suis ici, des milliers de personnes viennent écouter ce qui se dit, ce qui se fait. Je suis impressionné par ce travail de qualité qui se fait. Hum? Quel est son but final Je suis en train de voir quel est son but final comme nous sommes à l'avant-dernier jour maintenant. Son but final, c'est de pouvoir créer un langage transfrontalier, un langage international qui servirait de nouveau vocabulaire pour, le, pour la jeunesse du monde. Je suis impressionné par le nombre de jeunes qui étaient là ces 4-5 jours. Et vous n'allez pas trouver facilement au Moyen-Orient 10 000 étudiants qui viendraient à une rencontre pareille. Vous savez pourquoi Parce qu'ils qu sont déçus, on sent la jeunesse qui n'est pas déçue ici. C'est une jeunesse qui, euh, qui, euh, qui avance, qui est correcte, qui vit, qui vit sans les problèmes d'être tué le soir ou d'être déplacé le lendemain. Donc, elle se forme. Maintenant chez nous, on se déforme parce qu'on ne sait pas quoi faire, à quelle heure on va prendre le, le visa pour partir ici et là, et, et c'est méchant. Vous savez, c'est des, des métropoles millénaires, Damas, Beirut, Bagdad, euh, Jérusalem, ce sont, des, ce sont des, des métropoles millénaires, millénaires. Ce sont des foyers de rayonnement et de culture. Les réduire à des décombres, les laisser devenir de n'importe quoi, il y a un péché, euh, il y a les frais d'un péché à payer, personne n'a le droit de faire ça, personne, personne. L'espoir est dans la résistance culturelle, celle qui effacerait toute résistance armée, de n'importe quel coin qu'elle vienne, qu'elle soit politique, idéologique, religieuse ou autre. L'être humain doit apprendre à parler et à se faire entendre et, et, faire entendre les, et, et savoir entendre les autres. On peut mûrir, on peut atteindre l'âge de maturité. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Joda Neme, professeur de l'Université libano de Beyrouth, ici en Claxo TV, en médecine Thank you.